Sérieusement, mais qu'est-ce que vous attendez pour acheter des formations au trading <rire> C'est incroyable, je vois souvent des gens qui demandent « Comment est-ce que vous avez fait pour apprendre le trading Je suis débutant, je voudrais démarrer, comment est-ce qu'on apprend le trading ?» Mais c'est incroyable Le trading est certainement une des activités, un des métiers qui rapporte le plus dans tout ce que vous pouvez trouver et les gens se posent la question « Comment est-ce qu'on apprend le trading ?» Oui bien sûr, il y en a qui apprennent par eux-mêmes et qui mettent 10 ans avant de commencer à gagner de l'argent sur les marchés. Vous pouvez trouver des formations sur internet, des formations payantes qui vous aideront à gagner des années, à gagner des centaines de milliers d'euros. Mais qu'est-ce que vous attendez Certaines coûtent quelques centaines d'euros, vous pouvez voir le prix de mes formations. Moi j'ai acheté des formations qui coûtaient même des milliers d'euros, tout ce que j'ai trouvé de bon je l'ai mis dans mes formations. Donc vous pouvez suivre mes formations, vous apprendrez sans aucun doute un tas de choses intéressantes. Maintenant vous pouvez chercher par vous-même, il y a certaines informations gratuites sur le net qui sont valables, mais comment faire la part des choses entre les bonnes et les mauvaises informations Vous allez perdre des années, vous allez perdre des dizaines, des centaines de milliers d'euros et vous allez perdre votre temps à essayer des méthodes qui d'après vous ne fonctionneront pas et peut-être que ce sont des bonnes méthodes mais que vous ne savez pas bien utiliser. Acheter des formations au trading, vous allez dire « Serge tu parles pour ta crèche » Oui bien sûr, bien sûr je, je vous propose d'acheter mes formations mais il n'y a pas que mes formations, vous pouvez en acheter plusieurs différentes formations et vous ferez le tri entre les bonnes et les mauvaises. Déjà moi j'ai acheté des mauvaises formations, vous ne trouvez pas ces méthodes dans ma formation, moi j'ai gardé que ce qu'il y a de bon dans les formations que j'ai achetées. Mais s'il vous plaît, ne perdez pas des années à essayer par vous-même d'apprendre le trading. Le trading peut être simple quand il est simplifié, quand on explique clairement les choses. Mais si vous cherchez par vous-même, il y a des milliers d'indicateurs, il y a des différentes méthodes. Il n'y a pas qu'une méthode qui est valable bien sûr, mais comment allez-vous faire pour savoir sur quelle méthode euh, démarrer, sur quelle méthode vous fiez pour arriver à gagner de l'argent, vous pouvez gagner en, en une journée des milliers d'euros et qu'est-ce que vous faites, vous allez tâtonner, vous allez essayer, vous allez ouvrir un compte réel parce que vous voulez gagner vite de l'argent, vous, vous allez perdre cet argent. Sans formation, vous avez 99% pour ne pas dire 100% de probabilité de perdre votre argent, la totalité de votre argent dans, dans les semaines, dans les jours qui suivent. Donc ne perdez pas votre temps avec ça. Prenez l'exemple de, de Benoît Rousseau, Benoît Rousseau a fait des études, j'en parle souvent, je respecte Benoît Rousseau, il est devenu un très bon trader mais il a perdu pendant 10 ans, il n'a jamais suivi de formation, il n'a jamais lu de livre de trading, il a mis 10 ans pour arriver à avoir des, des bons résultats. Alors bien sûr lui, selon lui ça ne s'apprend pas le trading mais moi je ne partage pas cet avis-là, vous pouvez très bien en suivant des formations au trading avancer beaucoup plus rapidement que ce que lui a fait, il a mis 10 ans. Vous voulez vraiment attendre 10 ans avant de devenir gagnant En tout cas lui, il est devenu gagnant en arrêtant toutes les autres méthodes qu'il a essayé et en se concentrant sur le scalping et c'est quand il a dit ça, quand il a dit qu'il a commencé à gagner avec le scalping que moi aussi je me suis concentré là-dessus parce que j'avais essayé d'autres méthodes des gens qui prétendaient qu'ils avaient la meilleure méthode, une méthode d'excellence, n'importe hein, euh, quoi, beaucoup de blabla. Hein, euh, ils montrent maintenant qu'ils qu sont millionnaires, ils roulent en Porsche, mais franchement ce n'est pas sérieux. Si vous voulez réellement avoir de bons résultats, vous devez vraiment apprendre, suivre des formations payantes. C'est la seule chose à faire. Achetez des formations, faites le tri entre les bonnes et les mauvaises et vous verrez que vous gagnerez rapidement de l'argent si vous faites les choses sérieusement. En tout cas c'est le conseil que je vous donne, donc si vous voulez vraiment gagner en trading et pouvoir vivre où vous voulez comme moi ici euh, à Tenerife, il fait 25 degrés au début du mois de mars, vous voyez on vit où on veut, Ici, si il vous suffit d'une connexion internet et vous pouvez gagner des milliers d'euros tous les mois grâce à, au trading. Donc à vous de décider, est-ce que oui ou non vous allez vous mettre à acheter des formations au trading Je pense que c'est à vous de prendre la décision mais mon conseil est oui, acheter des formations au trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et si vous aimez les conseils que je vous donne, eh bien je vous invite à vous abonner, cliquez sur la petite cloche en dessous, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Mettez un pouce bleu si vous aimez euh, ma vidéo et partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'aidera à faire d'autres vidéos. Je verrai que vous êtes intéressé par mes vidéos et par les conseils que je donne. Vous pouvez regarder en dessous de ma vidéo les avis de mes étudiants, ça vous donnera une idée de ceux qui ont décidé de sauter le pas. acheter mes formations et vous voyez euh, ce qu'ils m'envoient comme, comme commentaires. Je pense que ces commentaires parlent d'eux-mêmes. Si vous cherchez une formation au trading pas chère et efficace, qui vous permet d'apprendre rapidement et pas en plusieurs années, eh bien, je vous invite à suivre mes formations et je vous répondrai par email si vous avez des questions. Mais je pense que toutes les vidéos qui sont dans mes formations sont suffisantes pour vous faire vraiment passer un énorme stade et arriver à devenir gagnant en faisant du scalping sur les marchés. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut ça me fera du bien et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.